Bon, ben, il fallait bien que ça arrive un jour ou un autre. Axure euh, vient de sortir une nouvelle version. Donc jusqu'ici, toutes les formations ont été faites en Axure 7. Et maintenant, euh, ben, je vous conseille quand même d'installer Axure 8, qui a un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, euh, dont une en particulier dont je vais vous parler dans une autre formation. Euh, donc je pensais que ce serait une bonne idée de vous faire un petit tour des différences principales que vous allez remarquer et dont vous avez besoin de connaître, enfin, que vous avez besoin de connaître un peu avant d'aller plus loin. Les différences, heureusement, ne sont pas si grandes que ça et vous pouvez continuer à utiliser les formations précédentes. Je crois qu'il n'y a rien dedans qui n'est pas aussi présent dans Axio 8 et qui se présente essentiellement de la même manière. Donc euh, voici j'ai chargé Axio 7 et donc voilà vous avez la page habituelle et j'ai également chargé Axio 8 et comme vous pouvez voir la différence n'est pas absolument fondamentale. Alors, une première chose qui est sympathique, c'est que vous téléchargez le fichier d'installation, comme d'habitude. Quand vous faites l'installation, vous pouvez euh, mettre le fichier, euh, pardon, vous pouvez installer le logiciel sans désinstaller Axio 7. Donc les deux peuvent tourner sur le même poste. Et quand vous allez installer Axio 8, eh bien, il va détecter les détails de votre licence. Donc vous n'avez pas besoin de saisir de nouveau la licence. Donc ça c'est assez pratique. Il faut juste savoir une chose, c'est que Axure 8 peut ouvrir des fichiers créés en Axure 7, par contre, l'inverse n'est pas vrai. Une fois que vous êtes passé sur Axure 8, vous avez créé des fichiers avec Axio 8, vous n'allez pas pouvoir les modifier avec Axure 7. C'est assez normal. Donc il y a une compatibilité ascendante, mais non pas descendante. Ok, donc... Euh, bah, la première chose que vous pouvez remarquer, c'est que c'est en anglais, alors que nous, jusqu'ici, on avait Axio 7 en français. J'en suis désolé, je ne sais pas du tout quelle est la politique d'Axio euh, à propos de, de la gestion des langues, mais visiblement, ils n'ont pas trop l'habitude de travailler en autre chose que l'anglais et je ne pense pas qu'il faut attendre une version Axio 8 en français de sitôt. Donc voilà, je suis désolé, il va falloir sortir votre dictionnaire. Mais je ne crois pas que ça va vous poser beaucoup de problèmes, parce que les commandes sont assez simples, et vous avez l'habitude déjà d'autres logiciels qui n'existent qu'en anglais. Et une autre chose qui est différente, c'est les icônes. Vous voyez qu'il y a une manie de changer le look des icônes dans les logiciels. Bon, c'est pas bien grave. Euh, on va en voir certains, certaines icônes qui sont nouvelles. Pour l'instant, je vous signale juste que les icônes que vous avez ici euh, pour la redistribution et l'organisation des widgets sur la page, ben, dans Actio ben, vous cliquez là et vous avez la liste. Et ici, vous avez la liste aussi. Euh, donc ça, c'est pas très différent. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre L'autre chose, c'est que quand vous êtes dans Set, 7, vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous avez donc ici en bas le style de la page sur laquelle vous allez placer les choses et des interactions spécifiques à la page. Et euh, ici, vous avez le style et l'interaction des widgets que je ne vois pas pour le moment, parce que j'ai pas de widget. Donc, hop, je mets un widget dessus. On, met, on va mettre jusqu'à widget, comme ça, on va voir bien les choses. Et hop, voilà. Un paragraphe, et hop, voilà. donc. Euh, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on peut les faire disparaître, réapparaître, en cliquant sur la barre de côté. Vous voyez ici, c'est peut-être un peu difficile à voir sur le... Euh, ici, mais bon, donc... Euh, vous cliquez dessus, et hop, ça disparaît. Vous cliquez dessus, ça réapparaît de nouveau. Alors, dans Action 8, au début, j'étais un peu perplexe parce que ça ne se voit pas tout de suite. Déjà, les styles d'interaction de page sont disparus d'en bas. Euh, on voit que c'est ici, sur la droite, à la place. Alors, ce qui se passe ensuite, c'est que si je mets les widgets, donc je vais mettre les mêmes, hop, donc, les widgets, euh, tiens, on va mettre euh, euh, une boîte, oups, joli quand même. hop là, ouais. et puis, euh, paragraphe, ah, donc, ouais, tout ça, ça marche de la même manière. Euh, donc, du coup, mon interaction de page, il est disparu parce que j'ai sélectionné un widget. Donc, pour faire apparaître les interactions de page, ben, soit il faut cliquer quelque part où il n'y a pas de widget on retrouve la, les interactions au niveau de la page. Soit si vous avez un widget sélectionné, vous cliquez ici sur le petit icône là, en haut à droite. Hop, et voilà, on passe à l'inspecteur de page. Et si, hop, on repasse à l'inspecteur euh, euh, du widget sélectionné. Bon, c'est très simple une fois qu'on l'a vu, mais ça m'a un peu dérouté au départ. Une autre différence, c'est que pour faire apparaître et disparaître les barres sur les côtés, les inspecteurs, comme on les appelle, euh, cette euh, bitouille sur, sur le côté, là, ça, ça n'existe plus. Mais en fait, vous avez des icônes ici. Donc, si je clique ça là, hop, ça disparaît. Sur la gauche, hop, ça disparaît aussi. Donc ça, ça peut être très pratique si vous devez élargir la page pour travailler sur les éléments. Et puis, je clique de nouveau pour les faire apparaître. Donc, ça, c'est vraiment très, très simple. Euh, alors, ensuite, une autre chose, si vous avez fait du RWD, il y a un petit changement qui est assez significatif et que je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans le responsive design en détail parce que je vais faire une autre vidéo pour ça. Euh, mais ici, donc, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez cette petite icône où on gère les affichages adaptatifs. Sinon, vous allez dans Projet, Affichage Adaptatif. Voilà. Et vous commencez par ajouter les différentes tailles d'écran sur lesquelles vous voulez travailler. Donc, c'est assez pratique parce que j'ai des valeurs déjà faites qui correspondent euh, aux valeurs que nous, on utilise. Donc, je vais simplement mettre d'abord le téléphone, ensuite la tablette en mode portrait, ensuite la tablette en mode paysage, qui correspond aussi à un petit ordinateur, et enfin le l'affichage large, donc le grand ordinateur. Voilà, top. Donc je mets ça en place, et vous vous rappelez que, donc, ici, euh, j'ai la base, qui est ajoutée automatiquement, et puis j'ai tous les, mes différents affichages euh, Responsive Design, adaptative. Alors, il y a deux différences dans, avec ça dans Action 8. Si je reviens. Donc, la première chose, c'est que, vous voyez, je n'ai pas, pas la petite icône ici. Euh, ça, ça ne je, ça se voit pas. Donc, je vais aller dans le project, donc Adaptive Views, affichage adaptatif. Alors, vous voyez, ce n'est pas très compliqué de passer du français en anglais. Euh, et je vais euh, donc euh, commencer par dire bah, « Ok, le de base c'est le téléphone ensuite donc je fais exactement pareil ici donc le tablet portrait évidemment il met les noms en anglais hein. par défaut vous pouvez les changer Hop. Un jeu, un dernier ta -ta, ta -ta. Voilà, je clique sur ok et apparemment il n'y a rien qui se passe alors la raison pour ça c'est que oh, je, maintenant avec axe 8 euh, L'utilisation de l'affichage adaptatif, c'est page par page. Dans Axure 7, vous configurez les affichages adaptatifs pour le projet entier et ils sont là pour toutes les pages de votre projet. Alors qu'avec Axure 8, il faut brancher l'affichage adaptatif page par page. Ce qui veut dire évidemment que vous pouvez faire des pages où vous n'utilisez pas l'affichage adaptatif. Donc si je reviens, comme je vous ai montré, sur la page, vous voyez que si, maintenant, j'ai, dans les Properties, j'ai Adaptive, et c'est, ce n'est pas encore activé. Donc je clique là-dessus pour l'activer, et là, tout d'un coup, et eh bien, j'ai les affichages qui apparaissent, et j'ai mon petit icône qui me permet d'aller, euh, gérer les affichages adaptatifs. Il y a juste une autre petite différence, c'est que vous remarquez ici, donc j'ai ajouté 320, 768, 1024 et 1200, et j'avais par défaut euh, base. Ça, la base, donc en fait, ça veut dire que ça, c'est le point de départ, et tous les autres vont hériter de ce point de départ. Alors, dans Axure 8, il n'y a pas de base par défaut. Vous commencez avec euh, celui que vous mettez en place euh, au début euh, et si vous n'avez pas configuré une base, eh ben, il n'y a pas de base. Donc vous commencez d'emblée avec euh, le mode portrait. Alors une autre chose, c'est que... Ce qui est un peu étrange... Euh, c'est qu'apparemment, il, bon, il prend ça comme la base on aimerait changer le, le nom de l'ensemble, mais ça, ça ne se fait pas. Donc la base s'appelle Portrait Phone. Bon, c'est un peu bizarre. Donc C'est un peu comme vous voulez gérer ça. Moi, personnellement, je crois que je peux garder la base. Ça peut être utile par la suite. Donc, ça, c'est les principales différences que je voulais vous montrer. La seule autre différence que je trouve vraiment significative c'est euh, des modifications, des améliorations qui ont été apportées sur le plan de ce widget-ci, le répétiteur. Alors, je vais faire une, euh, une vidéo exprès sur le répétiteur, ou même plusieurs, parce que ça, je, pas, je ne l'avais pas utilisé dans sur 7, euh, parce que je l'avais trouvé un peu compliqué et je n'arrivais pas à faire ce que je voulais avec. Mais par contre, dans Axio 8, alors là, vous pouvez faire des choses qui sont vraiment, vraiment sympas, et particulièrement sur le plan des tableaux et des menus. Donc je vais faire d'autres vidéos pour introduire l'utilisation du répétiteur. Et voilà pour les différences de, entre Axio 7 et Axio 8.